Pourquoi je suis ici Pourquoi j'occupe cette poste de doctorat C'est assez simple, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé une machine pour me remplacer. Donc on a donné tant de capacités aux machines, ils peuvent faire parce que n'importe quoi. Mais il y a toujours quelque chose qu'ils n'ont pas maîtrisé. C'est un talent qui est unique à notre espèce, qui nous sépare de tous les autres animaux et machines sur cette planète. Et c'est, c'est nos langages riches. C'est l'anglais, le français, l'espagnol. Vous les connaissez, vous les aimez bien, je crois. Et donc, laissez-moi expliquer ce que je fais avec le langage. Donc, imaginez que dans ma main gauche, je tiens dans notre monde. Donc, ça comporte cette chambre, nous, moi, ma thèse, tous. Et dans ma main droite, j'ai le langage, les mots que je suis maintenant en train de dire. Tous, tous les mots que c'est rendu et qui étaient dit. Et imaginez un scénario, je suis devant mon ordinateur et je dis, allume la lumière. Et ce qui se passe non, rien ne se passe parce que oui, les ordinateurs ne parlent pas français. Ils n'arrivent pas à comprendre est ce que c'est le problème. Il y a la lumière ici, mais il n'est pas allumé. L'ordinateur n'arrive pas à trouver un lien entre ce que j'ai dit et ce qui est dans le monde réel. Donc c'est mon but de vraiment expliciter ce lien entre la parole et les objets dans le monde réel. Et comment je vais faire ça C'est vraiment une distance grande entre le langage et le monde réel. Donc je vais diviser ce voyage long en petits pas. Donc on va regarder comment ça passe dans le monde des ordinateurs. Donc là-bas, on a aussi des langages, c'est des langages de programmation, des langage de mathématiques, des langage de logique, des langages assez formels. Et à côté de ces langages, on a une notion de monde aussi, le mondes euh, abstrait, le monde mathématique, le monde virtuel où vous pouvez visualiser par exemple le Matrix, quelque chose comme ça. Et donc ma stratégie, mon idée, c'est de passer d'ici, là-bas. Donc ça veut dire que je dois établir les liens entre les deux concepts comme ça. Donc là-bas, on a les, les mondes abstraits et les mondes virtuels, et les langages logiques, Donc le lien entre les deux, c'est déjà bien élaboré par les logiciens, les mathématiciens, les informaticiens. C'est déjà vraiment bien fait. Là-bas, on a le lien entre le euh, monde artificiel, le monde mathématique, et le vrai monde dans lequel, dans lequel on l'équipe. Et le lien entre les deux, on peut penser peut-être, euh, c'est la physique qui nous, nous, nous dit ce qu'est la relation, comment mathématiser le monde. Mais c'est aussi la métaphysique, genre comment les gens comprennent le monde. Donc il y a plein de recherches qui est fait là-bas aussi. Et donc ce qui nous reste, c'est le lien entre les langages euh, artificiels, de logique, et le langage naturel qu'on parle nous. Donc là-bas, on a des langages qui sont vraiment précis, il n'y a pas d'ambiguïté, euh, rien n'est vague. Et là-bas, il y a le français. Ce n'est pas du tout comme ça. Et donc moi, mon travail, c'est de rapprocher ces deux éléments, c'est de trouver comment on peut euh, interpréter un, un langage comme français dans un langage logique pour qu'on peut tracer cet art complet euh, venant du langage naturel jusqu'au monde réel pour que même les ordinateurs peuvent comprendre un langage comme français. Voilà.